Aujourd'hui le 13 février 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, les tirs d'artillerie du groupe de troupes occidentales ont vaincu les unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Dvurekneia, Krakmalnoe, Gryanikovka, Timkovka de la région de Kharkov, ainsi que Novoslovskoye du République populaire de Luhansk. Au cours de la journée, plus de 30 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de combat, 3 véhicules et un obusier des 20 ont été détruits dans cette direction. Dans la direction Kranolimansk, à la suite des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centre, dans les zones des colonies de Yampolovka de la République populaire de Donetsk, Chervoneyadibrova, Chervonepovka, Kuzmino et Stelmakivka du Lugansk République populaire, plus de 80 militaires des forces armées ukrainiennes, trois véhicules blindés de combat ont été détruits et l'obusier des 30. Dans la direction de Donetsk, les volontaires des détachements d'assaut, avec l'appui-feu des troupes de roquettes et de l'artillerie du groupe de troupes sud, ont libéré la colonie de Kranéagora de la République Populaire de Donetsk. Les pertes ennemies par jour se sont élevées à plus de 150 militaires ukrainiens, quatre véhicules de combat blindés, 6 camionnettes et deux 2 des 30. Dans la direction sud-donetsk, l'artillerie du groupe de troupes Vostok a infligé des dégâts de feu aux accumulations de main-d'œuvre et d'équipements militaires des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Prochistovka et de Vulédar de la République. Populaire de Donetsk. Plus de 60 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés, 4 camionnettes, un obusier des 20 et deux obusiers des 30 ont été détruits. Dans la direction de Kherson, dans le cadre d'un combat de contre-batterie, 2 véhicules de combat du système de lance-roquettes multiples grades et 2 obusiers automoteurs Vosdika ont été détruits en une journée. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 82 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 126 districts en une journée. Près de la ville de Slavyansk, République populaire de Donetsk, un point de réparation et de restauration d'armes et d'équipements militaires de la 95e Brigade d'assaut aérien des forces armées ukrainiennes a été touché. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont abattu ces roquettes du système de lance-roquettes multiples Imar et ont également détruit neuf véhicules aériens sans pilote ukrainien dans les zones des colonies de Kremneia, Chervonopopovka, Zovtnv, Golikovo de la République Populaire de Lugansk, de, de, de la région de Zaporizhia, Sagi, Katrinivka et Marinskoua de la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 384 avions, 207 hélicoptères, 3114 véhicules aériens sans pilote, 404 systèmes de missiles antiaériens, 7852 chars et autres véhicules de combat blindés, 1017 véhicules de combat de systèmes de lance-roquettes multiples, 4082 artilleries de campagne pièces et mortiers, ainsi que 8363 unités de véhicules militaires spéciaux.